Pour se nourrir, les agonquins comptent sur les ressources des forêts, des lacs et des rivières de leur territoire. Dans les forêts, ils peuvent chasser du gros gibier, comme l'orignal, le caribou et l'ours noir. On retrouve également du plus petit gibier comme le lièvre, le castor, l'écureuil, le raton laveur et la perdrie. Dans les nombreux lacs et rivières qui les entourent, les Inconquins pêchent des poissons comme la truite, le brochet, la carpe et le saumon. La forêt regorge de plantes, de fruits et de légumes qui servent d'aliments, d'épices et de remèdes. Par exemple, les Inconquins utilisent l'ail des bois et la quenouille pour en faire des remèdes. Dans la forêt, ils cueillent aussi des fruits comme les bleuets, les fraises, les framboises et les mûres.